Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo GeekTech, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire l'examen d'un casque le Mixler E9 avec réduction de bruit Alors nous allons jeter un coup d'œil à ce casque bon marché avec réduction de bruit vendu sur Amazon avec un retour positif de 79% et surtout à petit budget de 69 euros. Et c'est parti pour le déballage du mixeur E9. Alors la boîte vient accompagnée d'une mallette de transport semi-rigide une notice d'utilisation disponible en plusieurs langues même si c'est tout à fait simple et intuitif un petit document de garantie et présentation du site Mixder Aussi dans la boîte nous trouverons un câble jack audio 3.5 mm mal des deux côtés d'environ 1 mètre, un câble USB pour recharger le casque Nous avons également dans la boîte un adaptateur pour que nous puissions l'utiliser par exemple pour écouter l'audio dans les avions ou les trains lorsque nous voyageons le casque sans fil bluetooth 4.0 équipé ANC autrement dit activation réduction de bruit qui pèse 255 grammes environ a une autonomie de 30 heures de temps de jeu sans ANC et 22 à 24 heures avec ANC avec une sensibilité de 94 décibels alors si vous aimez les casques avec beaucoup de basses ce casque n'est pas vraiment fait pour vous la conception et la matière sont très élégants et très confortables combinés avec des coussinets d'une taille unique assez pour couvrir l'oreille d'une manière intégrale les matériaux donnent une bonne apparence la qualité étant principalement une combinaison de plastique et de métal les oreillettes ne sont pas en cuir mais plutôt du simili cuir cela dit reste confortable après plusieurs heures d'utilisation intensive cela n'a pas d'effet désagréable vous pouvez adapter facilement la longueur du serre-tête pour l'obtention d'un ajustement approprié pratique pour moi qui utilise des lunettes Des boutons physiques se trouvent sur les oreillettes vous permettent d'allumer et d'éteindre le casque mais également d'appairer avec des appareils Bluetooth le port micro usb qui permet de recharger le casque on trouve bien le volume plus le volume moins également le bouton qui permet d'allumer la réduction du bruit un port jack 3.5mm pour l'utiliser en mode filaire et un micro que j'ai cru à un bouton Reset qui sert à communiquer lors des appels téléphoniques l'appareil s'effectue en laissant le bouton d'alimentation appuyé pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il commence à clignoter en rouge et en bleu nous pouvons maintenant localiser MixDair E9 dans la liste des appareils détectés le bouton marche arrêt vous permet de mettre en pause la musique et le bouton plus et moins vous permet d'augmenter ou réduire le son mais également pour passer d'une musique à une autre conclusion les casques d'écoute avec réduction de bruit ont normalement un prix très élevé aujourd'hui le prix de ce casque est de 69 euros très élevé mais compétitif puisque les écouteurs avec réduction de bruit de marque spécialisée dans l'audio sont à partir de 150 euros et leur modèle le plus célèbre va vers 330 euros voire même plus donc les matériaux donnent une bonne impression et comme je l'ai dit il est très confortable je l'utilise depuis plusieurs jours donc si à la fin de la journée vous cherchez un équilibre entre le confort et la qualité audio ce casque est fait pour vous la qualité du son est assez bonne pour cette gamme de prix assez puissant et clairement supérieur à d'autres casques de la même catégorie avec un prix plus bas que ceux qui sont déjà sur le marché pour moi c'est plutôt un son neutre qui ni les basses ni les aigus se distinguent en particulier pour moi c'est le point de vue de quelqu'un qui n'a pas d'oreille musicale le casque peut être utilisé également pour recevoir des appels mais n'y comptez pas trop car le son est assez faible sauf si vous avez l'habitude de crier pendant vos appels le bouton de réduction de bruit ne se désactive pas avec l'arrêt du casque pensez à le faire pour éviter de le décharger ce qui est gênant globalement je suis plutôt satisfait de la réduction du bruit qui me permet par exemple actuellement de ne plus entendre le son des ventilateurs du PC surtout si vous avez un PC gaming mais ne vous attendez pas à ne rien entendre comme je disais on n'est pas sur un casque de 300 euros donc si votre principal argument d'achat fait l'objet d'annulation de bruit complet vous devez chercher un modèle plus cher je vous laisse le lien du produit dans la description comme toujours de sorte que vous jetez un coup d'œil ou que vous en procurez un et voilà tout pour aujourd'hui donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à soutenir la chaîne et si vous voulez être à jour avec plus de vidéos comme celle-ci je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos portez vous bien Ciao